Bordel mon petit morteau, est-ce que tu te rappelles de toutes ces consoles et ces jeux en édition limitée que j'ai achetés Bien sûr que je me rappelle, tu m'as d'ailleurs toujours dit que c'était un superbe investissement et que t'allais devenir super riche avec ça. Bien sûr que je vais m'en mettre plein les fouilles, c'est le but, je vais les vendre. Mais t'as perdu la boule, ça va te prendre des siècles. T'as une demi-douzaine de cartons, imagine un peu l'organisation pour trouver des acheteurs. Pas d'inquiétude mon pote, je vais tout vendre sur Eneba, c'est un site web spécialisé dans les jeux vidéo. C'est super facile avec leur nouvelle application, je vais tout vendre sur Eneba et me faire un maximum d'oseille avec ce que je n'utilise plus Regarde un peu comme c'est beau Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Ici Sofiane Bon, je suis un peu dégoûté les gars Je suis un peu dégoûté, pourquoi Parce que j'ai acheté un truc sur Eneba Eneba, ouais, ça Bon, je suis pas mon premier achat Mais je n'en ai pas fait beaucoup Je crois que c'était le dernier que j'ai fait, c'était mon quatrième achat Je <rire> bah, suis dégoûté les gars Franchement, je suis dégoûté, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté un jeu dernièrement. Alors le, dernière, non, était, le jeu c'est Trail of Cold Steel. Le jeu était, était bien noté d'annonce, jeu neuf, déblisté, mais neuf jamais utilisé. Alors là jusqu'à là, ça me convient, n'y euh, a pas de souci. Donc je commande le jeu, je reçois le jeu, j'ouvre le jeu, et je m'en suis pas, tout de suite tout de suite je me sors du compte être euh, 2-3 minutes après, bon, on va dire quasiment tout de suite, quoi. Que le jeu a un pet. Déjà, quand je reçois le jeu, je me disais, putain, c'est bizarre qu'il ait tenu euh, le choc, car il était très mal protégé. Franchement, les vendeurs qui le protègent mal, ça me saoule de ouf. Franchement, ceux qui le protègent mal, vous cassez vraiment. Voilà, comme vous voyez ce que je veux dire. Les mecs qui protègent très mal les jeux, ils, ils t'envoient ça comme ça. Aucune protection, rien. Et je reçois le jeu. Il est impacté donc je vais vous montrer je sais pas si vous verrez ça je vous montrerai les photos c'est vrai que c'est très léger mais moi c'est pas des raison. parce que moi je l'ai acheté le jeu en, euh, en tant que collectionneur en plus amazon il n'avait fait pas cher mais bon ça c'est tant pis c'est pas grave moi je l'ai acheté en tant que collectionneur donc j'exige un truc en très bon état et je j'accepte je, je, pas qu'il soit abîmé par la livraison parce que tu l'as mal protégé gars ça franchement je n'accepte pas et ça ça m'a énervé et donc je vais vous parler un peu de mon coup de gueule et même contre Eneba parce que Eneba franchement ils sont ils vendent des jeux oui frais de port gratuit euh, très peu de frais de dossier ouais ça c'est vrai mais quand tu as un souci gars moi j'ai eu un souci avec Vinted ça s'est très bien passé ils ont pris le truc en charge bon après Vinted on va dire que peut-être que le souci que j'ai eu m'ont peut-être donné euh, raison sans trop de difficulté car la personne, la vendeuse, a eu des propos très déplacés. Donc je pense c'est est juste en balance. Donc voilà. Mais entre temps, quand même, le jeu était mal protégé et ils m'ont pris quand même en charge Vinted. Là, et n'est le jeu était pas protégé du tout. Le mec envoie le jeu. Mais après, j'ai compris le truc. J'ai compris, j'ai compris après. Le mec envoie le jeu, très mal protégé. Je reçois le jeu abîmé à cause de la poste parce que le mec, bien sûr, il n'a pas protégé. Oh frère, ton jeu, quand tu envoies ton jeu là, tu crois que tu envoies un pull ou je crois sais pas quoi que tu n'as pas besoin de protéger Non, tu envoies un jeu, tu le protèges. En plus, Cineba, ce qui m'énerve, c'est que les mecs, c'est que des collectionneurs ou que des joueurs. Ils savent très bien, à part, à part vendre des jeux, il n'y a rien d'autre qui est vendu. Donc les mecs, ils savent très bien que quand tu achètes un jeu, souvent, c'est pour la collection. Donc tu as intérêt à bien le protéger. On n'entre pas passionnés. Ton jeu, tu le protèges bien. Et ça, ça me saoule. Encore, Vintel, quand j'ai reçu mon jeu pas protégé, c'est une dame qui me a vendu. Elle vous voyait pas vraiment intérêt de le protéger. Elle a cru qu'elle envoyait un pull ou un pantalon ou j'en sais rien. Mais là, gars tes sur un site qui vend tes jeux. Et là, qui vend des jeux, excuse-moi. Et là, tu ne protèges pas ton jeu. Mais attends, euh, c'est grave quand même. En plus, il y a éba, ils font tout un tas de pubs. Oui, chez nous, c'est sécurité. Évite de vendre dehors. Tu vas te faire un acquis. Enfin, il y a tout un tas de pubs sur YouTube et autres. Et là, le jeu est très mal protégé. Je, vous... je demande au mec, avant d'ouvrir un litige, je demande au mec, ouais, comment on fait et tout. Pro... J'ouvre un litige. Le mec, il me dit deux balles. Quoi Deux balles Tu me proposes une compensation de deux balles après, il me dit, oui, euh, il me propose un deuxième truc. Alors, deuxième truc, je ne sais plus, c'est 3 balles ou 5 balles, mais bref, un truc de merde. Prends-je abîmé, Non. Moi, moi, je voulais minimum 10 balles. 10 balles, voilà, c'est le jeu abîmé, j'en ai rien à foutre. Tu qu'à bien de protéger, ça, ça m'énerve. Euh, ou sinon, je te le renvoie à tes frais. Moi, j'étais prêt à le renvoyer à tes frais. Ça n'a pas voulu. J'ai ouvert un litige avec Eneba. Alors, Eneba, les gars, quand vous parlez avec eux, c'est hey, fort, je vais vous mettre des captures d'écran. En Eneba, tu parles avec eux, c'est des robots, franchement tu parles avec un mec, il te répond des trucs à l'envers. Complètement à plat. la plaque, il te demande des photos, tu envoies 36 photos, il voit. En fait, tu te dis oui, je vois pas où c'est abîmé. On voit très bien où c'est abîmé. C'est vrai que c'est léger, mais j'en ai rien à foutre. C'est abîmé. C'est abîmé. Le vendeur il a admis qu'il était abîmé car il ne l'a pas envoyé comme ça. Donc forcément, avec sa protection de merde qu'il a mis, c'est sûr que ça l'a abîmé. Et là, le truc je sais pas où c'est le truc. Donc avec Eneba, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai vu que ça tournait en rond. Et que je parlais pour rien, je me suis dit vas-y Nick, je vais passer par PayPal. PayPal, j'ai dû leur expliquer, j'ai parlé avec eux pour payer avec une par PayPal. Bon, sur une par PayPal, c'est des mecs en anglais qui m'ont parlé. Je réponds et tout. Je vois que ça tourne en rond, c'est toujours la même conversation. Tu vois les trucs quand tu parles t'achètes sur AliExpress et tu parles t'achètes à un chinois et le chinois il va toujours te dire la même chose, il va toujours il va te sortir des phrases type. Tu vois le chinois AliExpress qui te vend ces trucs, euh, ces gris-gris à 2 euros là, c'est ces à 2 euros, là, ces trucs. Euh, ces trucs pas chers, que ça te convient, les prix te conviennent. Là. Franchement, moi ça me convient, je suis sur express. Voilà, il n'y a pas de souci, ça me convient. Mais quand tu as un souci, tu vas lui demander, tu vas dire t'as tu as un souci sur toi, tel truc. Et tu tournes en tout rond. Franchement, tu tournes en rond. Il, il pose 50 fois la question, t'as l'impression que tu parles à un mec. Mais je pense que tout ça, c'est fait exprès. C'est pour faire craquer le mec. Donc Eneba, c'est pareil. Ils m'ont fait tourner en rond. Ah, J'ai ouvert le litige à Paypal. Paypal, le problème, c'est qu'ils ont donné raison à Eneba. Et je pense que c'est parce qu'en fait, ils voient qu'Eneba, il y a du potentiel. Et voilà, ils ont voulu donner raison. Voilà, dans tout ça, moi je me suis fait bien niquer. En tout cas, moi, c'est la dernière fois que j'achète pour son pays sur Eneba. Je pense que pour les vendeurs, c'est pas mal. Mais pour un mec qui achète, attention les gars, vous achetez un jeu sur Neba. Moi, je vous dis tout de suite. Hein, les prix, c'est vrai que euh, je ne vois pas des jeux. Les jeux, euh, jeux c'est plutôt euh, des, prix, y a des, des prix corrects, des prix plus chers. Mais ça, bon, on s'en fout, c'est comme partout. Ça, c'est comme partout. Et Neba, ils vous disent oui, frais de port gratuit, promotion, frais de port gratuit. Quasiment pas de frais. Alors ouais, c'est vrai. Mais quand t'as un souci, gars, t'as intérêt à t'accrocher parce que c'est chaud, hein. ils n'aiment pas le truc. Et je pense que comme ils ont très peu de vendeurs pour l'instant, et que le mec qui m'a vendu le jeu, c'était un mec qui avait une bibliothèque de jeux à vendre extrêmement importante, ils ont dû se dire, non, non, on va pas se fâcher avec lui, on va donner raison au vendeur, et puis basta. Bah ouais, t'as donné raison au vendeur, certes, c'est bien pour le vendeur, tant pour lui, mais moi, en attendant, je ne serai plus chez Neba. Donc moi, c'est fini, j'arrête mes achats chez Neba, je continuerai à acheter sur Vinted, le Bon Coin, Bon, le Bon Coin, j'essaie d'acheter, mais en direct de main à main euh, sur euh, marketplace de ma main, main mais vintage pour moi c'est fini j'achète plus rien c'est bastard fini race j'arrête tout j'achète plus rien bye je m'en fous j'achète plus en tout cas voilà, c'est mon coup de gueule pour moi il est bas c'est fini euh, ça m'apprendra j'ai acheté quatre jeux les trois premiers sont bien passés Parmi les trois premiers il y avait un jeu qui était très légèrement abîmé mais bon le mec qui avait écrit bon état n'a pas écrit très bon état haute donc bon état bon la boîte était un peu abîmée bon je à S'y attendre quoi, mais là le mec qui te dit je neuf jamais utilisé et tu reçois un jeu avec un pet, un pet qui est un petit pet. Et ça, se voit qu'il s'est mangé un, un choc, tu vois, le choc du livreur là qui, qui doit acheter ses jeux, je sais pas quoi, qui doit acheter ses colis comme ça. Il s'est mangé un choc, ça a très légèrement déchiré la jaquette. Et là, j'ai un choc sur le jeu et ça, ça franchement, les gars, moi ça me fait chier, franchement, moi ça me fait chier, ça me fait chier. Voilà, je me suis fait niquer et les barres, vous m'avez bien niqué, je serai plus jamais chez vous. Voilà, moi c'est mon coup de gueule. Voilà, pour ceux qui veulent continuer à acheter chez eux, bah, je vous dis, il euh, n'y a pas de souci à acheter. Hein. Tant, que, tant que vous n'avez pas de souci, tout se passe bien, mais je vois vous avez un souci. Moi, j'en ai vécu l'expérience, c'est difficile. Alors, peut-être qu'ils s'amélioreront, mais moi, en tout cas, tout ce que j'ai eu, c'est que le... quand j'ai discuté avec eux, je parle avec un robot, je parle tout seul, j'ai l'impression que je fais question-réponse en même temps, et voilà. Bon, en tout cas, c'est mon coup de gueule, j'espère à bientôt, ciao tout le monde.